c'est que moi je me sens bien dans mes baskets euh, j'ai pas l'impression de faire euh, quelque chose de, entre guillemets, de mauvais à mes patients euh, à leur insu j'ai l'impression d'être euh, d'avoir une patientèle qui s'est étoffée parce que de bouche en oreille il y a plus de personnes qui, euh, qui est en recherche de ça paradoxalement, enfin on pourrait penser que non mais et qui du coup euh, euh, viennent dans mon cabinet. Donc moi, ça a changé ma patientèle, et j'ai une patientèle qui est beaucoup plus, euh, euh, entre guillemets, éduquée ou en recherche d'éducation. Et donc, euh, du coup, il y a un, euh, en communication, ça se passe toujours mieux, on arrive à faire des soins de plus haute qualité. Donc c'est aussi important pour moi de ne pas rester sur des soins un petit peu euh, basiques. Euh, ou pour lesquels on sait qu'il n'y aura pas de longévité, c'est tristonné de faire ça. Quoi. Quelquefois, des, des, des personnes qui viennent euh, et qui ont un parcours de, so de soins euh, par rapport à un problème de dos ou de genou, qui, euh, qui s'étale sur 20 ans. Quoi. Alors, je ne sais combien de consultations euh, chez plusieurs spécialistes de radiologie, de scanner, de, de devis sur des interventions qui, des fois, sont, font un petit peu peur aux gens. Par exemple, quand on, on travaille tout simplement euh, sur l'articulation, ou la façon de respirer la langue, et qu'on a des améliorations de leurs symptômes, les gens ils sont clairement contents. Parce que ça, avec des fois peu de moyens et d'un point financier quand même quelque chose qui est tout, euh, plutôt relatif, euh, voilà, on arrive à travailler sur des choses qui pourtant en 20 ans n'ont pas été une seule fois évoquées. J'ai l'impression quelquefois d'être mon patient d'une certaine manière, et j'aimerais que si j'avais ce problème-là, j'aimerais qu'on me traite comme ça. Et si je vois que ben, je ne peux pas faire ce que je pense être le, le bien, Soit j'essaye d'éduquer encore le patient pour essayer de l'amener vers ce choix, et pour ça je le nourris de, voilà, de bases fondamentales, à anatomie ou autre chose. Euh, soit si c'est vraiment en, pas en accord avec moi, ben je, je, je suis amené des fois à ne pas soigner la personne. Je lui dis très clairement que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais moi mon, mon rôle de citoyen c'est pas que de voter, c'est aussi de bien soigner, c'est mon rôle dans la société. Il faut déjà écouter les patients et c'est en fonction de ce qu'ils nous disent qu'on peut déjà euh, se, se demander si on va pouvoir apporter une aide à la personne. Et quelquefois, euh, et même souvent, c'est à nous de faire l'interrogatoire comme tout médecin, essayer de traduire entre guillemets un en langage médical ce que nous disent les patients. Et à partir de là, euh, si on peut arriver à passer d'un vocabulaire de patient à un vocabulaire de médecin, à le, bien le faire comprendre aux gens, ça prend du temps de, de, de parole on va avoir une, une, une adhésion de ce patient qui va nous permettre de, de travailler et donc peut-être qu'on a passé 20 minutes ou une demi-heure sur une consultation entre guillemets à, à ne que parler, euh, évidemment c'est pas <rire> rémunérateur mais peut-être que le niveau de soins qu'on va effectuer plus tard sera beaucoup plus haut, euh, le, le, la patientèle qui va nous être adressée par cette personne qui est contente va être aussi de, de meilleure qualité.